content de vous voir euh, vidéo SPDC aujourd'hui on va parler d'une variété qui est là depuis longtemps on parle ici du produit de spinach, le Rockstar Kush. et oui Rockstar Cush euh, fait quelques semaines, même mois que j'ai le produit euh, je l'ai déjà entamé, il me reste seulement un joint, je l'ai déjà roulé si vous voulez absolument voir le produit de scolaire, allez sur mon Instagram j'ai mis une photo là, du Rockstar Kush de spinach il y a quelques semaines à quoi s'attendre, à quoi s'attendre avec euh, le Rockstar Kush? Écoutez, ça vient de Spinach, on a essayé déjà quelques variétés de Spinach. Rien d'extravagant avec Spinach, euh, rien qui se démarque. Pas vraiment de défauts, mais pas vraiment de qualité non plus. Euh, spinach, on choisit des variétés quand même assez connues. On a juste à penser au Sensi Star, au Blue Dream, au Rockstar Kush au White Widow, donc quand même des anciennes, euh, des variétés euh, connues, euh, des abonnés de Winman et des gens en général. Le Rockstar Kush, on espère avoir un goût de couche. faut vous le dire tout de suite, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Euh, le Rockstar Kush, c'est pas à quoi on veut s'attendre. On, on veut un goût de couche, un goût qui ressemble à du Ethos Lou, du Pink Kush San Rafael. Euh, on, on veut un petit goût de couche, de gazi. On l'a pas. On l'a pas. On aussi. On nous dit ici terpène dominante, Myrcène. Pareil comme le pin couche San Rafael. Myrcène, ça donne un petit goût de terreux. Ensuite, on a cariofilène et limonène. Pourtant, la première et la troisième, la première et la troisième terpène. Myrcène limonène. Habituellement, fait un duo. Fait un duo de, de, de goût là, qui donne le goût là, de couche. Mais on l'a pas ici. J'allume ça. J'ai un taux de THC là, de 19,4. Je n'ai pas regardé quel taux de pourcentage qu'on peut avoir. Si vous pouvez m'indiquer dans les commentaires en bas le taux de THC possible avec le Rockstar Kush de Spinach. Hmm. Si vous aimez beaucoup la marque Spinach, donc euh, vous aimez le fournisseur Peace Natural, vous ne pouvez pas acheter des actions à la bourse de Peace Natural. Par contre, vous pouvez acheter des actions de Chronos. Ciro N. -O Chronos Group, eux détiennent euh, Peace Natural. L'action à la bourse, à la bourse de Toronto, c'est 13,30$ et 30 sous pour une action de Chronos. À titre d'exemple comme ça, il y a deux ans, on est présentement le 28 février, il y a deux ans, le 8 mars 2019, les Chronos Group n'était pas à 13,30$, c'était à 29,15$. Donc vous, vous avez perdu beaucoup d'argent si vous avez acheté Chronoscope il y a deux ans à 29$. Présentement c'est seulement 13$. L'année, il y a environ euh, 5 mois, le 2 octobre 2020, le 2 octobre 2020 il vient de passer, l'action de Chronoscope est à 6$ et 67$. Sous. Donc en bas de 7$, vraiment là, ceux qui ont acheté l'action à 6$ et 67$ et qui la vendent à 13 étranges vont faire un énorme profit. Faites attention aux actions à la bourse, euh, moi je ne suis pas un conseiller, faites vos devoirs et euh, c'est très très volatile les actions du cannabis, il y, des, il y a des compagnies qui vont fusionner, des compagnies qui vont faire faillite, des compagnies qui vont faire de l'argent, il euh, faut vraiment vraiment s'informer et euh, poser beaucoup de questions avant d'acheter des compagnies. Donc, euh, Chronos Group, si vous voulez acheter une petite partie de spinach, c'est Chronos Group qu'il vous faut. C'est pas bon. C'est très ordinaire. Euh, un petit coup de cariophyllane est présent. C'est pas très bon. C'est pas très bon cariophilène, terreux, un petit coup de citronné. C'est pas ça qu'on cherche, c'est pas ça qu'on cherche avec le Rockstar Kush. 27$, quand même abordable en bas des 30$, mais on va pas triper, on va pas capoter sur le finish, ça ne sera pas l'expérience de la soirée. Ce ne sera pas le cannabis qu'on va avoir peur on en ait pu à la SQDC. Ce sera pas le cannabis là, qui va être en rupture de stock. Comme on a vu dernièrement les produits qui sont en rupture de stock. Plusieurs personnes me parlent ces temps de nouvelles compagnies dont le dirigeant est un policier. Euh, plusieurs me demandent est-ce que je vais acheter du cannabis, que je vais encourager cette compagnie. Car le policier avant était dans les. Il arrêtait les gens qui faisaient pousser le cannabis. C'était son métier, et là la loi a changé au Québec présentement, et on peut le faire pousser du cannabis sans vendre, avec des pertes. Donc, euh, est-ce que je veux encourager un policier? Très bonne question. Une autre question qu'on m'a demandé par rapport à Tribal, une autre compagnie vient de sortir euh, dernièrement à la SQDC. Est-ce que je vais investir dans cette compagnie? Est-ce que je vais essayer les produits Tribal? Encore une fois, pourquoi? Encore une fois, les, les dirigeants euh, ont euh, envoyé de l'argent dans des paradis fiscaux pour ne euh, pas être obligé de payer de l'impôt. Donc, euh, c'est un peu de la fraude qu'ils ont fait. Donc, est-ce que je vais acheter des produits tribaux Est-ce que je vais acheter des produits de Québec Gold Tech Québec Gold Tech, c'est la compagnie dont le policier ont investi de l'argent. Mais pénage, moi ici, j'ai pas regardé qu'est-ce que faisaient les dirigeants dans la vie. Je sais pas si c'était des fraudeurs, des voleurs. Je ne sais pas. J'ai pas, pas vraiment eu le temps de regarder. Qu'est-ce qu'ils font les dirigeants? Euh, comme si j'ai un chandail puma. Est-ce que le chandail puma est fait par des enfants en Inde? Je le sais pas. Est-ce que les souliers que les, dans les pieds? Est-ce que c'est quoi? C'est. des Reebok. Est-ce que ça a été fait par des enfants dans un pays? Je le sais pas. Est-ce que tu manges du Nutella avec de l'huile de palme? Est-ce que tu détruis la forêt amazonienne? Écoutez, si vous voulez pas qu'on détruise la forêt amazonienne, interdissez le Nutella. Si vous voulez pas qu'on prenne des sacs d'épicerie à l'épicerie, même si on paye 10 sous, l'autre fois j'ai acheté, euh, 10 sacs à 10 sous, ça m'a coûté un dollar. La femme à côté, elle voulait me tuer. Elle voulait me tuer. Pour l'environnement. Écoutez, mettez une taxe. Mettez une taxe sur les sacs. Vendez le sac 10 sous avec un dollar de taxe. Une pièce et 10 le sac. T'en veux? Prends-en. Arrêtez de juger les gens qui prennent des sacs. On a le droit d'acheter des sacs. Ils sont là les sacs. On y paye. Je sais l'environnement. Je sais. Je sais la l'île de sacs qui se promène dans le Pacifique. Je sais. Marche au McDo. marches au McDo une fois par mois. McDo. Il euh, achète les fermiers en Afrique, man. c'est Si on regarde tout ce qu'ont ce qu'ont qu fait les dirigeants en arrière de chaque compagnie, on ne pourra pas bien acheter grand chose. Je te le dis. puis euh, s'il faut faire des recherches sur chaque produit, euh, on ne pourra pas même être dépassé, là. On va avoir beaucoup de recherches à faire. Euh, si les produits sont à vendre à la SQDC, j'imagine que la SQDC doit refaire un peu leur devoir. Euh, si les gens sont illégaux, ils vont être emprisonnés, ils vont être euh, jugés par la justice. Il faut faire confiance au système, hein? on connaît le système. Quand on embarque dans le système, très dur d'en sortir. On l'a déjà dit à Winman. il faire attention au système. Donc, euh, si vous fumez du Rockstar Kush de Spinach et que vous allez dire à votre ami, hey, « Hé, moi j'ai fumé du Rockstar Kush », pas nécessaire, pas nécessaire. Gardez ça pour vous. Euh, Ce n'est pas du Rockstar Kush qu on, qu on, à quoi on s'attend. Hein, euh, Peut-être que votre ami va s'attendre, oh, t'as fini du Rockstar Kush, cool, cool, mais faut, faut spécifier que c'est de spinach. Donc, j'ai pas répondu à la question si j'allais essayer des produits tribal, si j'allais essayer des produits de Québec Gold Tech. Mais moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que j'ai pas vérifié les dirigeants de Spinach, j'ai pas euh, vérifié les dirigeants de San Rafael, ni de aucune compagnie. Moi, j'ai fait confiance à la SUDC et c'est comme ça que je vais continuer. Donc, je ne recommande pas le Rockstar couch c'est un peu là, une arnaque, c'est un peu là, euh, attirer les gens, c'est un peu du marketing, un peu comme du bon select qui nous attire avec des variétés comme le Girl Scout Cookie, comme le Gorilla Glue, comme le, le Glue fond, finalement, qu'il Il faut faire attention. Il faut faire très très faire attention avec les produits de la SQDC. Il euh, faut écouter Widman. Il faut absolument écouter Winman, Widman c'est la référence. Qu'on se le dise pour que le message passe. Donc, mets un pouce à la vidéo, écris un commentaire. Et pour ce qui est du Rockstar Cush. De spinach. C'est triste, c'est triste, mais ce n'est pas la note de passage. Ça, il n'y a pas de goût de couche. On s'attend à quoi? On veut un goût de couche. Ok? Euh, J'ai pas eu le temps de te dire si l'humidité était bonne. C'était quand même bien. Euh, spinach, en général, l'humidité est bien. Euh, la cocotte est bien. C'est pas un fond de sac. Mais comme je te dis, je vais terminer ça là-dessus. Avec spinach, il n'y a rien d'extraordinaire. Euh, il n'y a rien d'extraordinaire. On se laisse là-dessus. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Écris un commentaire. On... Il y a cinq vidéos ce soir. Voici la première, il y en a quatre autres. La dernière, elle va peut-être être après minuit. Ciao.